Salut. Donc je fais cette vidéo pour toi qui es en train de me regarder. Euh, J'ai pour mission de te dire ceci. Tu as longtemps cherché. Tu as travaillé. Tu as cru. Tu as déclaré. Et à un moment tu pensais que. En fait tu as même fini par accepter que tu vas mourir dans ta situation. Je suis là pour te dire en fait que les choses vont changer. Les choses vont changer. J'aurai plus de lumière par ici. Ça bouillonne à l'intérieur de moi, donc je dois vous le dire. Beaucoup d'entre vous, vous avez gravé des échelons. On s'est moqué de vous. On s'est bien, pas un peu, on s'est bien moqué de vous. Et quand vous êtes tombé sur mes vidéos, je vous ai toujours dit, depuis le premier jour que vous avez commencé à me regarder, je vous ai dit que je ne suis pas dans votre vie. Je ne suis pas juste quelqu'un que vous regardez sur Facebook. Après, rien ne se passe dans votre vie. Votre vie est sur le point de prendre un tournant. Euh, à 180 degrés je vous ai dit hier on est dans la saison où vous recevez les idées on est dans la saison où votre puissance que beaucoup d'entre vous les choisit. vous avez vous pouvez toucher les gens guérissent mais vous êtes pauvre. tu pries pour que quelqu'un guérit après tu n'as pas l'argent gens manger à midi Ça n'a pas de sens non. N'est-ce pas? Voilà. Donc j'ai été envoyé pour vous rectifier dans votre tête les dons que tu as. Le don de prophétie, ça veut dire que tu peux voir en avance. Tu restes comme ça là, tu regardes, tu dis ça là, ça va donner. Donc arrêtez d'être seulement spirituel. Arrêtez. Certains parmi vous, vous pouvez voir quels sont les démons qui sont en train de déranger quelqu'un dans sa vie. D'un autre côté, vous pouvez voir quel business peut donner. Si vous étiez même vigilant, c'est que le temps du Corona. Au temps du Corona, vous auriez pu. Au temps du Corona, vous auriez pu. Prédire que le Corona va venir vous investissez ça ailleurs. Trop de décès qu'on a dans le direct. Beaucoup d'entre vous, vous avez commencé à faire ce que je dis. Vous vous laver avec le sel. Il y a une dame qui a témoigné témoigner hier. Elle dit, voilà, elle se lavait avec le sel. Et dans sa prière, elle ne faisait que demander. Oh, je veux la voiture. Je veux la voiture. Trois semaines plus tard, son mari vient lui donner la voiture. À mon le témoignage hier, elle dit que vraiment, je suis, ne voulais plus marcher. Voilà la pluie, la saison des pluies, Je ne voulais pas marcher avec mes enfants. Voilà, voilà la voiture que mon mari m'a donnée. Si tu peux voir ça, ça donne sur la voiture, Imagine le nombre de choses que tu peux commander, ça vient. Pardon, partagez ma vidéo. Je ne serai pas très long. Partagez mon direct. Vous avez passé le temps dans les églises. Chandarabaka, baba Shikata, Shikata, Tu finis tous les chabababas. Même l'argent de taxi pour rentrer. C'est quelqu'un d'autre qui doit te déposer. Je suis venu vous sortir de votre, de votre folie là accepter accepter la pauvreté. Ah, j'ai même quoi? Je peux même faire quoi? Je suis même qui. Je suis même qui. Tu pries, les gens me guérissent. Tu mets la main sur les gens, ils tombent enceintes. Et tu es pauvre. Tu es pauvre. Ah. Écoutez, la période dans laquelle on est, comment on est aujourd'hui là? Le 12 mai 2022 Dieu est en train de verser les idées Il y a une puissance qui est en train de se balader Il a dit que le dernier jour Il va verser son esprit sur chaque es Sur toute chair Vous le connaissez déjà Le temps où on se moquait de vous Parce que vous avez fait faillite, là c'est fini Oh voilà, regardez Et puis, Elle avait lancé le restaurant ici oui, ça. C'est pas avant elle faisait bon, Écoutez, on va plus se moquer de vous Seigneur, que ce qu'ils entendent Dieu envoie toujours un serviteur qui parle Il parle, il est là, il crie, il crie C'est ceux qui ont cru qu'ils vont avoir C'est ceux qui ont cru qu'ils vont avoir Par nuit, vous pouvez recevoir 10 idées. Vous voyez le matin. Ah, j'avais même l'idée là. Hein. Tu as fait quoi avec? pas. Tu as fait quoi avec? Pour certains d'entre vous, Dieu va vous relocaliser, c'est-à-dire vous allez quitter de votre ville. Tu vas partir d'un un endroit seulement pour, pour, pour visiter. Ah, c'est beau. Tu arrives et l'esprit te dit que aménage ici. Tu arrives, l'esprit te dit que ouvre le magasin ici. L'esprit te dit que achète au, euh, le poivre au Cameroun, tu viens vendre ici. Achète le jansan, tu viens vendre ici. Achète les, les, les feuilles vertes, tu viens vendre. Tu te retrouves comme ça. Et quand tu commences, pour savoir que c'est la main de Dieu, quand Dieu te parle sur toi, tu as peut-être 5% de la somme qu'il te faut pour faire le business. Tu prends les 5%, là, tu avances. Je disais ce matin à quelqu'un lors d'une réunion que. La façon dont moi j'obéis à Dieu, si j'arrive quelque part, Dieu me parle. Si il me dit comment c'est un projet de 100 millions, sur moi j'ai 200 000. Vous savez ce que je fais? Je cherche déjà le terrain. Je cherche déjà. Je trouve et je dis à la personne que tu sais quoi? Par les 200 000 si j'arrive. Vous attendez trop. Oh tu sais, on, a, on ne sait jamais. Les gens ont fait pour eux, ça a échoué. Moi, moi, écoutez. Écoutez. C'est bio. Je vais te bloquer de ma page. Je ne veux même pas te sentir ici. Tu n'arrives même pas à manger, mon frère. Pardon. c'est que vous croyez encore que quelqu'un va venir vous sortir de là où vous êtes donc tu penses que c'est quelqu'un qui va venir te sauver tu es sur la mauvaise page te dit passe seulement ton chemin passe aidez-moi et si ce que tu vois la personne c'est quelqu'un qui est paresseux tu es à la maison tous les jours tu ne fais rien prends le sel tu te laves avec le sel de 5 ans prends le sel de 5 ans tu te laves avec tu ne peux pas tu Ne sais pas, tu ne comprends pas, ma part est trop grave, ma situation est trop compliquée, ma part, est, ma part de blocage, c'est là, je n'ai jamais vu ça. Tu es bloqué plus que qui Tu es bloqué plus que qui Est-ce que vous savez que quand les mauvais esprits viennent vous bloquer, il y en a parmi vous, quand ils vous regardent, on dit, ils disent que non, la fille, là, elle est trop dure. Tu la bloques, elle essaie encore, tu bloques celle-ci, là la... elle là-bas, tu bloques la bas par terre là-bas, tu bloques la bas c'est même quoi ça Quand, on... Quand le diable les envoie elle partait là-bas, il dit qu'on n'aime pas trop pas chez elle. Elle fait tu... on croit même qu'on ne la bloque même pas. Tu bloques son école, elle ouvre le restaurant, tu bloques le restaurant, elle fait le Tu, tu bloques ça là, elle fait ça, ok, c'est quoi Elle sont même à à pied, elle vend les trucs ambulants. Pardon, quitte, elle la bloquer même plus. Ah, elle est nerveuse. Écoutez, hein? c'est la bagarre. C'est la bagarre. Vous devez vous accrocher sur le pied de Dieu. Que Dieu. <rire> tu attaches ton sang comme ça là. Tu dis que Dieu, tu vas me bénir. Dieu, tu vas me délivrer. Vous ne pouvez pas prier les prières du feu. Ah, tu vas manger au couscous, dormir le matin, ton réveil, son tu ne te réveilles même pas. God, you go bless me. By fire, by fire, by force. Après lui-même il dit que gars, pardon, pardon, laissez-la faire la partie, laissez-la. Tu vas voir comment en six mois, des choses vont commencer à marcher, tu dis que yé, yé. Donc j'ai passé 15 ans de blocage en six mois, je... ma chérie ne te dérange pas. Parfois Dieu veut vous, vous, vous tester, parfois Dieu veut vous tester. Tu as échoué deux ans. Les blocages de deux ans, là, il a gardé l'argent de ça. C'est pour ça qu'on voit souvent dire qu'elle oh, est entrée dans la sorcellerie. Je m'en fous. Dites que quand elle souffrait depuis 2010, là, vous ne voyez pas. On peut me quitter là-bas. Mais, mais j'ai quand même fait la souffrance. Et plus plus elle. 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020. Chi! Dix ans de souffrance mon frère. Un jour, un membre de ma famille me dit que quand il voit mes affaires commencer à marcher, il me dit, hm, toi, on savait déjà que tous les deux mois tu as un nouveau business. Quand tu étais en Europe, on savait que tu es toujours en train de faire un nouveau truc. » Et ça m'a arrivé dans mon cœur. Je dit, hm, « vous ne connaissez pas que quand je faisais ça, j'avais vu. J'avais vu ce que je vais devenir. Et quand Dieu commence à ouvrir tes portes, et je vous ai dit que ça c'est la saison, tu vas te lever en une journée, tu vas établir trois business en une, en une journée, tu ouvres trois business. Les choses qu'avant comme ça, tu devais attendre même six mois, tu cotises de l'argent, tu fais ouvre, tu mets une chaise. Après après deux mois que tu mets la deuxième chaise, ça après trois mois que tu mets la tu mets la télé, après quatre mois que tu mets non, le tout si. En une journée, tu envoies quatre personnes pour faire les courses. On t'aménage trois magasins en une journée, comme bien. Hum. Attendez, on m'a dit de vous dire la dimension dans laquelle vous êtes en train d'entrer. Je vous annonce seulement. Je vous annonce. Je vous annonce seulement. Tu ouvres l'école le premier jour comme ça, là, tu es overcrowded. Over tu ne sais même pas là où tu vas mettre les élèves. Écoutez, hein, vous devez déclarer qu'on m'a déjà bloqué tous les blocages. Donc, on m'a déjà tout bloqué, de tout bout, tout, donc... On m'a déjà bloqué pour 5 vies, c'est fini. Donc, même, même dans ton autre vie, le blocage, ça va pas là, l'autre vie, le blocage... Tu vas encore fait même 5 mille ans avant que le blocage a été cherché. Hum. Tu cherches la solution. Tu pars, ça ne donne pas. Tu pars, ça ne donne pas. Tu, on te dit que ça donne à Dubaï. Dès que tu arrives à Dubaï, on ferme les portes. On te dit que ça donne à Turquie. Dès que tu arrives en Turquie, la semaine là, on ferme les portes. On te dit qu'il y a le réseau, Dès que tu arrives, que bien. Trois jours plus tard, avant que tu, on te dit que non, mamie, on a, le... c'est le réseau un peu bon, ça marche plus. Tu es dépassé. Tu es vraiment wonderful. Je suis là pour t'annoncer que ça là c'est fini c'est fini et si vous m'écoutez bien je suis en train de vous donner les stratégies pour prospérer dans n'importe quel pays j'ai commencé hier c'est vrai que l'enseignement a été coupé Mais je vais continuer ce soir abonnez-vous sur ma page youtube parce que cette série d'enseignement je vais maintenant aller faire sur youtube je vais aller faire sur youtube Quand Dieu veut faire quelque chose dans ta vie, il t'envoie un messager. Vous m'entendez? Il t'envoie un messager. Quand Marie devait tomber enceinte, qu'est-ce qui s'est fait? Il a envoyé l'ange, que va lui dire qu'elle va être enceinte. Quand Jésus devait se lever pour commencer, il a fait quoi? Jean-Baptiste s'est levé. Oh, acceptez-le. Préparez-vous. Quand Dieu veut faire quelque chose... Il envoie quelqu'un te dit. Et si vous êtes vigilant même dans vos rêves, ces derniers temps, vous voyez. Oh, j'étais avec Eto. Tu crois que tu fais quoi avec Eto? Tu fais quoi avec Eto? Même moi, j'ai vu ma part d'Eto l'autre jour. Hop. Mais je suis assis avec Eto dans mon rêve. On a bien juste. On a parlé comme ça, la mort. Vous parlez de quoi? C'est pour ça qu'il vous a dit que vous allez enlever les mauvaises personnes à côté de vous là. Quand tu te réveilles, tu dis ton rêve, la personne dit « Ah, pardon, tu es là-bas. <rire> » Pardon. Et toi, tu es venu voler ton, ton étoile dans ton rêve, Mofkete. Pardon. Vous savez qu'il y a souvent des gens qui sont pessimistes de nature. Donc, dans sa chair, il y a le pessimisme. Tu le coupes comme ça, là au lieu que c'est le sang qui sorte, c'est le pessimisme qui va sortir. C'est le même nom sur YouTube. Je vais faire beaucoup d'enseignements sur YouTube maintenant. Je vais vous donner des séries d'enseignements. Protégez vos idées. Protégez. Et je vous dis encore, même si tu veux m'écouter dans six mois, on est le 12 mai 2022. Si vous m'écoutez dans six mois, sachez que c'est votre saison. Que comme tu écoutes comme ça, là, comme Pian, ta part commencé aujourd'hui. Ta pas donc, comme tu m'écoutes là, c'est aujourd'hui que ta, ta richesse commence. aujourd'hui. C'est aujourd'hui. Aujourd Et la Bible dit que béni est celle qui a cru. Parce qu'il y aura une manifestation de ce qui lui a été annoncé de la part de l'éternel. Écoutez, Ama, je vois ton message. Dans la période de sière, on me donne beaucoup d'instructions de vous donner. Et je remercie le Seigneur que je vous donne. Maintenant, ce sont ceux qui vont croire et qui vont agir, qui vont avoir leur libération. Je vous dis que, mes, voilà, mais non. On n'a même pas encore la moitié du mois, non. Certains d'entre vous, le chiffre d'affaires comme vous n'avez pas fait depuis 12 mois. Vous allez faire ça de maintenant jusqu'au 31 mai. Je vous l'annonce. Tu restes comme ça, Dieu te dit, pas là-bas, pas, pas prendre le magasin. Là. Tu as un mois de loyer alors qu'on te demande six mois de loyer. Tu payes le mois de loyer l'ambiance, tu dis que je reviens, donnez-moi deux semaines pour payer. Le lendemain matin, 7 heures, quelqu'un vient à ta porte. Con, con, con, Dieu m'a dit de te donner ça. C'est six mois de loyer que la personne vient te donner. Mes témoignages, j'ai des témoignages qui ne peuvent me pas vous dire, mais me là pour vous dire, vous allez seulement dit qu'il manque. C'est pour ça que les gens qui viennent vous voir physiquement, je peux le dire. Pour ceux qui croient, il faut d'abord que la personne ait la foi. Parce qu'il y a beaucoup de clienticones parmi vous. Vous avez les clienticones, les mariticones, les décepticones. Vous êtes plein là-bas. Une dame est venue ici, là, hier. Pendant sa consultation, pendant sa consultation, elle me dit que elle me suit. Beaucoup d'entre vous, les femmes, vous me suivez. Et vos maris, quand ils me voient, <rire> ils ont mon magabou. donc son mari, son mari lui dit que lui dise oh, que c'est vrai que j'ai des femmes que tu suis comme ça depuis. J'ai en, en 24, j'ai au moins deux femmes qui m'ont dit ça. Que le mari dit, oh pardon, c'est tout que tu suis là, c'est même quoi. Donc, elle a écouté mes conseils, non. Elle est partie du mari. Et par la grâce de Dieu, chaque fois qu'elle lui dit de faire quelque chose, il fait. Donc, voilà, ça elle lui dit, lave-toi avec le sel. Vous vous rappelez du conseil que j'avais, l'astuce que j'ai donné de faire avec la cendre, non, Voilà. Elle a fait ça avec lui, il a pris le gel, il a mis la cendre dedans avec le sel et le jujube. Il s'est frotté avec. Il devait aller en vacances à Dubaï, ensemble. Elle dit que quand il a commencé à faire le sel, « Maman, lui-même il rentre c'est Wanda Sema. que les gens me donnent l'argent. Ils arrivent arriveront à Dubaï. Il veut acheter une voiture, il a mis une voiture de rêve qu'il veut acheter. Il arrive, il trouve la voiture. » Premier jour, l'argent qu'il avait lui ne suffisait pas. Donc, il demande à son frère d'envoyer l'argent. Elle dit que le frère de cette tombe-là est généralement très très dur, ce genre de frère que si tu demandes l'argent il va commencer à dire c'est pour faire quoi Gnogne, je n'ai pas wow. Elle dit que dès qu'ils ont demandé l'argent comme ça là, une heure plus tard maximum l'argent était déjà dans son compte. Faveur. Quand ils reçoivent l'argent maintenant, ils retournent chez le dealer le lendemain. Le dealer dit que j'ai vendu la voiture que vous vouliez. Le mari commence à dire wow wow wow. elle dit que non ne t'en fais pas, que tu te laves au sel non. Le dealer dit attendez, attendez, attendez, j'ai encore une autre voiture. Il part, il lui montre une autre voiture qui est mieux que celle qu'il a ratée la veille et qui est moins chère que celle qu'il voulait acheter la veille. Maman, elle dit que, il a, depuis qu'il est rentré là la vidéo de sa voiture, que chaque matin il regarde sa voiture, il est content, il regarde la voiture, le, il regarde la vidéo sur la, la voiture. Parce qu'en attendant qu'on poste la voiture, qu'on n'envoie pas le truc là, conteneur, elle dit qu'il regarde sa voiture, il est content. Il se demande, que quand ma voiture va venir. Après, il lui dit que tes choses là marchent. Hein. Que tes choses là marchent. Quand il a train de voir mes vidéos, il dit que tu es comme la fille là, pourquoi Elle riait cela hier. Elle me dit que vraiment, <rire> s'il savait d'où les astuces là sortent. En tout cas, je vais donné encore d'autres astuces. Non, j'ai donné encore d'autres remèdes. Il dit que pas, tu lui donnes ça, il parle comme ça, il fait comme ça. Oh bon, il y a aussi certains parmi vous, vous avez la grâce que vos maris acceptent. Donc, il y a aussi il y a un couple, par exemple, le mari, c'était le genre de mari, qui qu ne comprend pas. Là, il est venu là pour son kit de fondation, il a fait son travail sérieux, sérieux jusqu'à. Tu vois, quand tu es avec ton mari, tu fais, tu fais, tu fais, après il refuse de faire. Priez pour vos maris, je vous en prie. Priez pour eux. Parce que vraiment, Dieu a envie de faire aussi que les maris qui étaient bizarres, bizarres là, qui commencent à comprendre aussi tu dis que lave tu avais le c'est lave tu dis on jeûne deux jours il jeûne aussi avec toi oui tu mets la cendre là dans le tout tu dis que frotte toi avec parle, il se frotte et elle me dit, la, la dame elle me disait qu'elle a dit à son mari qu'il qu écrit sur la feuille il écrit sur la feuille tout ce qu'il veut elle dit que lui il a eu tout ce qu'il voulait sur sa feuille elle même qui lui a parlé de ça elle n'a pas encore eu sa part oh my god laissez ça, ça va euh, et elle a sa soeur même elle dit qu'elle a dit la même chose la suite du sel à sa soeur elle dit que sa soeur c'est la rave de sel elle dit que maman qu'on me donne l'argent les gens me donnent l'argent tu vois le genre que souvent tu vois les gens te doivent tu demandes quelque chose à quelqu'un dit oui oui oui je vais te donner il ne donne jamais sa soeur reste et maman on me donne que chaque fois qu'elle pas fait ses courses le sel c'est le premier truc qu'elle achète qu'elle ne blague pas vous allez voir que vous allez bénir d'autres personnes ce n'est pas seulement vous qui serez bénis vous allez bénir d'autres personnes. Vous allez ouvrir la porte à d'autres personnes. Vous allez aider votre famille. Il y en a même parmi vous, vous prenez les lavages de toute votre famille. J'ai des personnes qui lavent toute leur famille. Il y a des gens qui font même... Une femme a fait 17 lavages une fois. 17 personnes. <rire> J'ai dit que mamie, l'autre le... elle a lavé ses neveux, ses nièces, ses soeurs, ses frères, sa mère. Ses... Tout le monde dans sa famille, elle les a, elle les a lavé. Tout le monde. Parce qu'elle-même, elle a vu ce que le lavage a fait dans sa vie. Donc, vous devez arriver à une dimension où vous êtes convaincu, vous n'attendez plus que quelqu'un vienne essayer de vous mettre, je crois non. non, non, non, non, je crois, je crois, toi même tu crois en avance, voilà, donc je vous l'annonce encore, beaucoup d'entre vous, vous allez être amenés à étendre ce que vous faites, on va croire que j'ai porté le décolleté alors que, bon, je n'ai pas le temps, vous allez être amené à créer des succursales. Donc ça, c'est ce que je vois pour beaucoup d'entre vous. Votre business avant, vous aviez... Voilà, le Seigneur me dit de vous dire que vous allez devoir lâcher prise parce que vous n'arrivez pas à faire confiance aux gens, parce qu'on vous avait escroqué. Et il me dit de vous dire que l'onction que vous portez sur vous maintenant, c'est une notion qui va attirer les travailleurs qui seront fidèles. Vous avez compris? Vous me comprenez? dites lui écrivez-lui. Bonjour la reine Mélanie. Bonjour Liam, beaucoup d'entre vous, vous allez commencer à attirer des travailleurs qui sont fidèles. Donc tu restes comme ça, tu fais même deux mois avant de partir dans un pays et ton business là-bas fonctionne nickel. comprenez. Dans le passé, on vous a fait parce que le blocage qui avait sur vous avant, c'était le genre que quand les gens venaient, ils voulaient vous annaquer. Il y avait un certain esprit-là, un esprit de... Euh, bon, l'esprit me dit aussi que certains d'entre vous avant, vous étiez très... Filthy. Euh, promiscuous aussi. Certains d'entre vous, vous étiez un esprit volâche. Voilà. lâches Et un peu sale, un peu genre... genre coucher avec n'importe qui pour certains d'entre vous c'était la porte que l'ennemi utilisait bonjour la reine suzanne la reine suzanne tu m'as fait mon dépôt je vous ai dit que je n'aime plus vous faire le crédit parce que quand vous, vous faites le crédit vous partez vous oubliez mon agent. voilà donc pour certains d'entre vous euh, il y a eu une époque où il y avait un esprit qui vous dérangeait ce qui fait que vous étiez très vous avez vous coucher je sais pas un peu dit vous n'étiez pas stable c'est ce que je vois pour certains et cet esprit cet esprit instable le fait que tu couchais avec n'importe qui ça faisait que euh, ça t'exposait ça exposait tes choses ce qui te conseille de exposé ce qui fait que quand tu laissais même ta sucre, ça quelque part il y avait un esprit euh, j'espère qu'il va trouver le nom donc voilà ça prend ton commandement ça parce que regarde quand tu as la puissance ta puissance est restaurée et elle est pleine elle est entière quand tu dis ta parole à quelqu'un, Hébreu chapitre 1 au verset 3, le Seigneur maintient le monde par la puissance de sa parole. Donc, il y a certaines choses que quand tu commences à faire, genre tu, tu couches avec n'importe qui, tu bavardes, tu fais le commérage sur les gens, tu, tu, tu, tu escroques les gens. Il y a aussi parmi vous que vous étiez escrocs. C'est-à-dire, tu emploies les gens, tu ne les payes pas. Donc vous n'étiez pas rigoureux, vous n'étiez pas ferme, vous n'étiez pas loyal et honnête. Et c'était un esprit qui faisait que ça ouvre la porte pour que vos, vos employés, euh, c'était même pas eux qui faisaient. Ces gens, ils restent comme ça, un esprit va venir entrer dans lui. L'esprit leur a dit, prends ces choses. Ne lui, ne lui dis pas, ne lui dis pas tout, tout ce que tu as tu as euh, euh, euh, euh, gagné aujourd'hui. Vous voyez un peu. Donc il te ment sur la recette. Il te manque ceci. Il peut acheter quelque chose. Il dit il te manque sur le prix. Voilà. C'était vous qui avez ouvert la porte. Maintenant, l'esprit me dit de vous dire ceci. Quand vous allez, pour certains d'entre vous, vous devez faire 7 jours de purification. Ceux qui ont le sel sang de Jésus. La reine Yolande, ceux qui veulent faire le lavage. Aujourd'hui, je fais les lavages. Aujourd'hui, c'est jeudi. Donc, on fait les lavages à distance. Vous envoyez votre photo. Et le lavage, c'est 30 000 francs CFA. Ou 50 euros. OK Voilà. Votre photo, votre nom pour le lavage. Bonjour la reine Ericia. Donc, le Seigneur me dit de vous dire que vous allez faire le... Si vous avez le sel sang de Jésus, ou le sel arc-en-ciel, vous allez mettre ça dans votre bain pendant 7 jours, avec l'urine du matin, que je vous en prie, faites ça à partir d'aujourd'hui, de demain, puisque le matin vient passer. À partir de demain, si vous pouvez, mettez le réveil, vous vous réveillez à 3h, vous faites ça à 3h ou à 6h. Heures. 3h heures parce que s'il y a les enfants, peut-être le matin, ça va être un peu... Vous mettez la lame, vous pouvez lever à 2h45. L'urine, là, vous mettez ça dans l'eau avec le, euh, le sel-sang de Jésus. Si vous n'avez pas le sel-sang de Jésus, mettez tout juste trois pincées de sel normal. OK? Ou trois cuillères à café de sel normal. Vous lisez le somme 35 et le somme 51. 35 et 51. Voilà. Vous demandez au Seigneur de vous purifier de tout esprit euh, sale, tout esprit impur. Donc, ceux qui veulent le lavage, je vous en prie, vous envoyez, voilà, il y a les numéros en haut de ce direct. Vous envoyez votre photo sur le numéro, peu importe la représentante que vous allez contacter. Elle va me passer votre photo. Les numéros de mes représentants sont en haut de la vidéo. Nom, prénom, euh, et puis photo. Portrait, n'envoyez pas une photo, on voit vos pieds, vos ceci, le portrait, s'il vous plaît. Donc, même quand je vais vous faire le lavage, si les 7 jours, si vous devez faire la même chose que je suis en train de dire maintenant là. Sel, trois pincées de sel ou trois cuillères à café de sel dans peut-être 5 litres d'eau. Vous prenez un cas de verre de votre première urine du matin. Vous versez. Faites ça à 3 heures, s'il vous plaît. 3 heures ou 6 heures. Et vous lisez le somme 35 et le somme 51. Vous déclarez que vous vous séparez de tout mari de nuit. OK Tout mari de nuit, tout esprit générationnel. Je sais que vous ne notez pas qu'elle fait mes directs, Ne notez pas, ne vous inquiétez pas, vous allez bien, vous allez encore souffrir. Bon. Tout mari de nuit, tout esprit générationnel. Et euh, la dernière chose que vous avez demandé, c'est de vous étendre au nord, au sud, à l'est et à l'ouest. Après les menstrues, nord, sud, est, ouest. Parce que beaucoup d'entre vous, les business que vous avez essayé de faire, qui n'avaient pas marché avant, je vous dis, le Seigneur vous dit, vous dit que la période-ci, ce que vous allez lancer, ça va tenir. Écoutez bien. Ça va tenir. Vous avez fait l'élevage avant, ça n'a pas marché. Reprenez encore. Vous avez fait ceci, ça n'a pas marché. Reprenez encore. Purifiez-vous d'abord. Voilà. Donc. Beaucoup d'entre vous, vous allez commencer. Vous allez commencer à ouvrir des succursales dans votre ville d'abord. Donc supposons que tu as bon amour, ça dit tu ouvres quelque chose à yassa Après tu ouvres l'autre à Ndokoti Vous suivez non Donc, Quand vous saignez, ne faites pas les bains Donc l'Esprit me dit de vous dire que vous allez vous étendre d'abord Certains vont s'étendre dans la ville où ils sont Certains vont aller dans d'autres villes D'autres vous allez partir dans votre village de naissance pour ouvrir quelque chose là-bas et certains d'entre vous vous êtes appelés même à, à participer au développement de votre village parce que le business c'est quoi <coughs> j'ai la visibilité j'ai l'argent j'ai les idées et j'ai la puissance je vous ai montré le rituel que vous allez faire pour restaurer votre puissance Maintenant, comme j'ai la puissance, je pars maintenant, parce qu'il y a des gens qui sont là, ils sont seulement pas reçus, ils sont faibles, ils n'ont pas de puissance, ils sont faibles. Mettons faibles. Tu arrives maintenant, tu commandes, tout c'est la parole, parce que le Seigneur est en train de vous fortifier, le, de, de fortifier votre parole. Donc vous allez aussi lire Hebreu 1, verset euh, 3. Hébreu 1, verset 3. Verse 3. Voilà. Vous demandez au Seigneur de fortifier votre parole. Le nom du sel, c'est le sel sang de Jésus. C'est le sel rouge sang de Jésus. OK? Donc, ce que, ce que vous allez faire, c'est quoi? Vous allez, certains d'entre vous, vous allez ouvrir des activités dans votre village. C'est-à-dire, vous allez partir dans le quartier là, vous allez ramasser les petits petits là. Vous allez acheter peut-être une machine, peut-être vous fabriquez les papins, une machine pour fabriquer le. Je sais pas trop quoi. Vous allez les employer, ils vont vous donner, produire de l'argent et vous allez les payer. Vous comprenez, non? supposons que tu as 15 millions quelque part là tu portes, tu achètes une machine en Chine tu mets, tu déposes au village tu prends un de tes oncles là, deux personnes qui gèrent ça bien maintenant, les gars que tu prends au quartier là par jour te produisent peut-être ils te produisent les papins de 1 million et chacun d'entre eux est payé peut-être la journée même peut-être 4 000 ils vont te donner de l'argent mais toi aussi tu vas leur donner de l'argent donc certains d'entre vous Dieu vous a mis ça dans le cœur, mais avant, vous aviez peur. Donc, il me dit de vous dire que le temps est en train d'arriver, où vous allez, les projets que vous aviez abandonnés dans votre village, vous allez reprendre ça. Et beaucoup d'entre vous, quand vous allez faire les choses dans votre village, ça va encore vous donner plus de puissance. Vous comprenez? Ça va donner encore plus de puissance. Ça, c'est la parole de quelqu'un là-bas. Je, je, je, je sens tellement... C'est la parole de quelqu'un là-bas. Je te vois un peu comme si tu... Quand tu fais ça dans ton village, ça te met les racines dans la terre. Aïe, je sens l'onction. un d'entre vous, c'était parce que vous n'aviez pas investi dans votre village que vous étiez bloqué. Et vous fuyez le village parce que vous aviez peur de ce qui est traditionnel. Le Seigneur me dit de vous dire qu'à l'instant, comme ça, là, il est en train de briser. Il est en train de briser les blocages que vous avez mis à l'église, qu'il mis... est en train d'enlever de ça. Metz. Oh là là, Seigneur, je sens ça Oh là là Ouh. Mm. Seigneur, je reçois Je reçois ma bénédiction, Seigneur Certains d'entre vous, vous aviez peur Vous aviez peur Parce que peut-être votre mère a essayé quelque chose au village On l'a tué Ça vous avait fait, vous avez jeté même donc, Vous avez abandonné tout Donc quand vous parlez de votre ça, vous voulez même pas entendre Dieu est en train de vous restaurer. Il est en train de mettre la puissance en vous pour ça. Parce que dans les villages, il y a aussi les gens qui bloquent les sorciers dans vos villages. là. Les sorciers qui sont venus dans votre concession, par exemple. Comme ça, la concession de votre grand pays, ils ont bloqué tout le monde. Maintenant, vous, vous êtes en train de te sortir de là. Le Seigneur est en train de vous sortir de ce trou. Vous êtes en train de sortir de là. Et quand vous allez revenir, ils auront peur de vous. Mmh. My God. Moi-même, j'ai reçu pour moi. Hein. J'ai reçu ma part. Amen. Certains d'entre vous, vous êtes la seule fille dans votre famille. Tous vos frères n'ont rien fait dans votre village. La tombe de vos parents est abandonnée. Chaque fois, vous envoyez l'argent et mange. Seigneur me dit que de vous dire qui vous donne la puissance du buffle. La puissance du buffle. Pour briser les malédictions générationnelles. Certains d'entre vous, vous êtes des filles, mais vous êtes les successeurs de vos pères. Tu es la femme, mais c'est toi qui es successeur de ton père. On a peut-être pris une partie de à une autre personne, mais les ancêtres me disent, dit, ils ont sont mis à la puissance sur toi. Tu n'as pas besoin de leur dire que c'est toi qui es successeur. Laisse-les, ils prennent ça. Mais la puissance est en toi. Tu as la puissance, ils ont le titre. Voilà, ça c'est pour quelqu'un. Ça c'est le message de quelqu'un là-bas. Arrête de discuter le titre avec eux. David, voilà, les derniers, mais je vais vous rappeler ceci. David a été où un... Quand Saül était encore au chaud. Il a été en présence seulement de ses frères. Peut-être que vous êtes seulement dans votre chambre, il n'y a personne. Vous n'avez pas besoin de spectateurs pour confirmer votre puissance. Certains d'entre vous, les ancêtres, me disent de vous dire qu'ils savent que si vous avez l'argent, vous allez arranger la concession au village. Vous allez arranger la tombe. Oh, aïe, aïe. oh là là. Vous allez arranger la concession familiale au village. Ils me disent de vous dire que dans les six prochains mois-là, ils vont vous donner beaucoup. Beaucoup d'argent. Hé, hey, Seigneur. Oh, là, là, là. Je vois la restauration ancestrale. La restauration ancestrale. La restauration ancestrale. Vous allez construire le château dans votre village. Vous allez construire le château dans votre village. Je dois dire ça trois fois. Vous allez construire le château dans votre village. Seigneur, alors écoute. Je déclare que cette parole s'accomplit dans ma vie et dans leur vie au nom puissant de Jésus. Pour certains d'entre vous, quand vous allez arriver au village, si vous avez prévu de venir pendant ces vacances ici quand vous allez arriver à l'entrée de votre concession, vous allez vous. Je vois quelqu'un en train de s'agenouiller comme les, les, les Arabes quand il prie là. Vous allez arriver là, vous allez vous, vous, allez vous prosterner. Vous allez prendre la terre de l'entrée de votre concession. Ange Christelle, quand je suis en train de parler, ne me dites pas que je n'ai pas d'argent, je n'ai pas ceci, je n'aime pas ça. Quand Dieu dit quelque chose, ça doit entrer dans ta bouche et c'est ce que tu dis. Ça, vous connaissez. Le champion pour gâter les paroles que Dieu vous donne. 50 prophètes ont prophétisé sur vous, mais le diable ne fait que... C'est vous. Lady Josiane, si vous allez écouter mon direct à nouveau, vous allez voir que... Le Seigneur a bien dit qu'il y a des personnes parmi vous avez commencé certains projets et ça a été bloqué. Maintenant, si tu veux te limiter à ton blocage, limite-toi à ton blocage. Il n'y a pas de souci. Je vous ai donné des instructions. Je vous ai donné des lavages à faire. Ne faites pas. Parce que quand on vous parle, je ne sais pas ce qui vous prend. Quand l'esprit parle, c'est l'obéissance qui couronne tout c'est l'obéissance. C'est pour ça que vous comprenez les choses. Vous partez, vous dites aux gens, ils prospèrent, vous ne prospérez pas. Parce que vous ne faites pas. Tu dis à quelqu'un que lève-toi, tu te laves à trois heures. Il se lève à trois heures, il se lave lui. Toi, tu te lèves. Tu dis, tu, tu, tu oh, j'étais fatigué, Je vais faire demain. Ouais. Non, le que je sens ce matin, c'est tout mon corps est... mince. Yes. Il y en a parmi vous, il y a les peurs qui sont en train d'être dissous. Parce que quand vous pensez, mon village, comme ça, vous vous sentez comment quelque chose vous arrêtait comme ça. Tu sens ça, tu dis, oui, hey, donc, c'est comme si ton corps fuit. Je ne sais pas comment je vous dire ça en bon français. Dès que tu penses à aller, tu dis ton corps fuit seulement, tu dis que non, pardon, pardon, on m'a traumatisé là-bas. C'est cette peur-là que l'esprit est en train de retirer sur vous. C'est en train de partir. Cette peur est en train de disparaître et certains d'entre vous, vous allez mettre il y a les rues dans votre village qu'on va nommer, on va nommer avec votre nom vous suivez bien il y a les rues dans votre village les carrefours, les monuments qui vont porter votre nom certains d'entre vous, vous allez quitter de l'Europe vous allez partir au village, vous n'allez pas partir à Douala vous n'allez pas partir à Libreville, vous allez partir au village c'est là-bas que vous allez faire fortune C'est là-bas que vous allez prospérer Bonjour le bébé Le bébé de, de, de, de la reine Chantal Ton bébé s'appelle comment Dis-moi son prénom juste Et Quand vous allez arriver au village Quand vos pieds vont toucher la terre comme ça là tu fais deux semaines, en, tu au moins l'argent entre. Tu dis, mais j'étais en, en ville, j'étais en bain, j'ai cherché l'argent depuis. C'est quoi cet argent qui va me trouver qu'au village? Au village? Oui. Oui. Oui. Donc, il y a certains, vous avez ouvert les porcheries, on a volé tous les porcs, Ceux qui ont les poulailles et les porcheries. Il y a une poudre qu'on appelle la poudre Saint-Michel. Ok? Et vous prendre le parfum Saint-Michel vous versez ça dans votre tête Donc, vous allez relancer votre business je prophétise sur vous vous allez relancer le business que vous avez abandonné une femme est venue me voir l'autre jour à Yaoundé. elle me dit que elle avait le poulailler j'ai une autre cliente encore elle me dit qu'ils ont perdu 44 millions de francs CFA d'animaux essayez un peu d'imaginer à votre tête 44 millions. Donc 250 000 animaux sont morts comme ça là. Maintenant, je viens vous dire ceci. Beaucoup d'entre vous, vous aviez fermé. Utilisez les produits Saint-Michel. D'ailleurs, il faut quand je parle, on sait, il faut que je, je dois beaucoup en commander encore. Donc, si vous êtes dans une ville où je ne poste pas, mais si vous êtes dans un endroit où je poste, demandez les produits, le parfum Saint-Michel et la poudre Saint-Michel, vous allez faire un traitement avec ça et le sel, avec le sel de mer. On fait, aller le traitement avec l'huile d'olive. Ok. Pardon, notez tout ce que je vous dis là. Ça, C'est pour les gens qui ont les endroits comme les poulailles là. Attendez, je vais noter aussi cette chose. Désolé. Est-ce que je parle comme ça Je parle parfois j'oublie. Donc vous aurez besoin du parfum Saint-Michel. Ça marche aussi pour les gens qui ont les plantations, qui la l'agriculture. Parfum Saint-Michel, huile d'olive, béni, de l'eau bénie, la poudre Saint-Michel. Certains d'entre vous, ce sont vos restaurants, que vous allez utiliser ce que je vais vous dire là, pour baigner avec. Vos endroits ont sûrement, euh, le, il y a parfois un, de, un bidon, peut-être de 5 litres d'eau de javel, pointé comme ça là. Ce que vous allez préparer, c'est là, chaque jour qu'on lave le sol là-bas, on doit mettre ça dans l'eau pour laver le sol. Donc vous allez mélanger la, le parfum. Le parfum. La Poudre, euh, le sel de mer et l'eau bénie. Chaque jour, vos employés doivent prendre les aspèges. Vous comprenez, non? Ils aspègent, c'est partie. Donc, quand vous aurez vos succursales, vous aurez les instructions que vous allez donner à vos employés. Vous me suivez? Chaque matin, on doit brûler l'encens dans votre lieu de service. Si tu as 10 magasins, dans tes 10 magasins, on doit mettre les encens. Vous allez le matin brûler l'encens. Le mélange aussi, vous mettez dans un seau, dans un bidon. Le matin, quand ils sortent de laver le sol, ils mettent ça dans les 10 litres d'eau. Ils lavent le sol avec. Ou encore, si c'est le truc comme le poulailler, ils mettent dans les coins. Ils mettent dans les coins. Vous comprenez, non? Parce qu'il y a des gens qui viennent lancer les mauvais trucs dans votre dans vos dans vos lieux de c'est dans vos trucs. Qu'est-ce que vous voulez? Si ça coupe vraiment, ils essayent, mais ils ont menti. Vous me suivez maintenant. D'accord. Dit, certains d'entre vous, vous allez commencer à faire des succursales. Vous allez ouvrir dans votre ville, vous allez même être sur un autre continent. Certains d'entre vous, vous avez vos petits. Pour un garage automobile, la personne qui a le garage d'abord doit faire le lavage. Celui qui possède l'endroit. Parce que le problème, c'est que quand vous pouvez faire ce que je dis là, vous faites ça, vous mettez. Mais vous-même qui, qui possédez l'endroit sur votre tête, il y a la malchance qu'on a mis. Vous comprenez Donc si quelqu'un écoute et qu'il suit ce que je dis là, toi-même d'abord, toi, tu dois te faire un lavage. Si ce n'est pas moi, pas voir ta personne te faire le lavage. Mais toi-même d'abord, on doit te laver. Souvent, les gens viennent me dire, oh, on m'a lavé partout. Ma pas part, de lavage, en tout cas, les gens qui la lavent, connaissent. ils connaissent. Il n'y a pas besoin de faire la, la publicité. Voilà. Moi, là, on m'a honte pour l'argent. Dieu m'a donné la Donc, Je ne peux pas te toucher, tu n'as pas l'argent. C'est ma part d'ençon là-bas. Je ne peux pas te laver, tu n'as pas l'argent. Impossible. Il y a prospérité, il y a les, fo les euh, fondations, les malédictions générationnelles. Voilà les deux choses que Dieu m'a appelé à faire L'onction de prospérité et les malédictions générationnelles. Lien Uriel. Pour vous, on a gâté tous les enfants de votre famille, donc vous devez d'abord couper les liens générationnels. Tu comprends, Liam Parce qu'on ne peut pas gâter une concession sans gâter la personne qui a la concession ou les gens qui vivent dans la concession. Vous, vous devez comprendre comment le spirituel fonctionne. C'est pour ça que vous venez faire une chose, vous laissez l'autre, ça ne marche pas. Vous venez faire l'autre, vous laissez une, ça ne marche pas. Tout ça va l'ensemble. Voilà. Bon. Certains d'entre vous, vous avez vos petits, ou bien, tu as une petite soeur dans une ville, relancez le business que vous aviez laissé. Cette fois-ci, les gens-là vont écouter ce que vous dites. Ils vont vous écouter. Parce qu'avant, vous étiez... Euh, je vous ai dit que vous étiez malhonnête. Et vous aviez du peur que si je n'arrive pas à les payer, si je n'arrive pas, si je n'arrive pas. Et parfois, vous-même, vous, quand vous leur donnez le business, vous abandonnez toi eux. Vous, vous n'étiez pas vraiment... Euh, euh, vous n'étiez pas là. Donc, Dieu me dit de vous dire que ça aussi, ça va changer. Votre, votre, votre puissance va être là, genre tu te lèves le matin, tu jettes, tu parles avec tous tes représentants, toutes tes, tous tes tu, as, tu as la force pour faire ça. Donc vous avez certains de vos petits qui sont bien positionnés, qui peuvent vous faire le business, avec vous Mais vous étiez avant, vous étiez comme ça-là, vous aviez même peur. Parfois on vient, on parle mal de à vous, Quand on mal parle de comme ça-là, ça vous, ça les gâte à vos yeux. Donc l'esprit me dit de vous dire que ça, ça doit s'arrêter. Voilà. Donc, vous avez votre part à faire et puis eux aussi vont, vont faire. Donc, relancez ça. C'est vous connaissez les gens dans certains pays qui peuvent acheter la marchandise et vous envoie et vous vendez. Mais vous, vous retenez avant. Donc, relancez, réactivez ça. Et quand je vous parle, c'est la marchandise que Dieu vous met à cœur que vous allez faire. Ne partez pas imiter quelqu'un. Ne faites pas le copier-coller. Ouais, c'est ça votre problème aussi. Donc, comme ici, là, c'est ça qui marche, je vais aller faire ça. Non. N'imitez pas. Voilà. Bon, on a terminé. J'ai je dois, je dois, une réunion que j'ai prévue maintenant. On doit vous laisser. Pour les lavages, je vous envoyez à l'une des représentantes ou un des numéros, vous envoyez votre photo, votre nom. Et je vous ai donné assez d'instructions à faire ce matin donc, 7 jours de jeûne, 7 jours de lavage, ok? Voilà, donc si vous avez des questions, vous pouvez écrire INBOX. Et je m'excuse encore euh, pour ceux à qui on ne répond pas. Si je suis en train de, de mon mieux, je suis en train de réguler pour que le standard, les gens qui répondent au messages, qu'ils le fassent correctement. J'ai beaucoup reproché mes, mes, mes gens, mes community managers là que voilà quand quelqu'un écrit, ils disent avant que contactez-nous à tel numéro. Certains sont paresseux, je vous le dis vraiment et je m'en excuse. Et je ne peux pas gérer tout le monde. Donc, je fais de mon mieux. C'est pour ça que je vous demande de contacter les représentantes. Parce que quand vous passez les vous groupes, vous réservez les choses chez les représentants, les lavages, les consultations, la représentante est plus apte à me rappeler quand c'est le moment de ta consultation. Parce que j'ai des standardistes qui ne font pas vraiment... Vous n'est pas encore le top, c'est pas encore comme je veux. Et aussi les commandes. On a essayé du mieux qu'on peut de... Si vous avez commandé quelque chose en ligne, on n'a pas encore livré. Rappelez-nous juste. Mais on a fait tous les envois. Normalement, tout le monde doit être bon. Vous me rappelez juste, je vous en prie. Et puis, lavez-vous avec le sel. Si vous m'avez, vous avez payé quelque chose chez moi, si vous n'avez pas reçu, lavez-vous avec le sel. Parce que certains blocages font que... Ils ont, ils ont fait que vos, mes produits n'arrivent pas chez vous. Vous montez ou disant n'importe comment, ça bloque. Une dame, c'est pour dire fait carrément deux mois au bureau. Chaque fois que DH est venu, il y avait un problème sur le colis. Un jour, moi et Jocelyne, on reste ensemble. On dit que ouais, on est sûr que la femme est partie aujourd'hui. On voit que quand DH est venu, son colis était caché en bas d'un sac. Ça n'a pas de blocage, c'était plus, plus, plus, plus, plus, plus, plus, vraiment. Donc lavez vos sels, s'il vous plaît. Vous qu'il dit comme ça, après vous ne faites pas. Lavez-vous avec le sel. Voilà. Ok. Vous passez une bonne journée. Euh, beaucoup d'argent. Ok. Payez vos dîmes aussi, payez vos dîmes, obéissez à l'esprit de Dieu, faites vos lavages, faites vos choses, ok, et soyez honnêtes, soyez loyales. Vous n'avez pas besoin de mal parler des gens, hein. vous savez, quelqu'un m'insulte ici, là j'ai pas besoin d'insulter, j'ai pas besoin de ça, j'ai pas besoin de ça, j'ai pas besoin de ça, j'ai une trop belle bouche, ma bouche est faite pour bénir, ok, bon au revoir et hein. au une bonne journée.